Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour faire un unboxing et un regard sur le nouveau casque qui m'a été envoyé je l'ai essayé et j'ai fait cette vidéo pour vous les amis et c'est ce qu'on va faire maintenant les écouteurs je les ai effectivement acceptés pour faire une vidéo pour cette marque quand j'en ai entendu j'étais un petit peu surpris un casque qui se transforme en haut-parleur donc j'ai dû les essayer puisque je n'ai jamais vu cela avant et ensuite j'ai fait ma petite recherche et j'ai constaté que ce n'est pas la seule entreprise qui fait cela alors ne quittez pas on va vérifier cela maintenant et ensemble ce fameux casque Alors, on a droit à la marque Venax avec le mode HS1 comme vous voyez ici. Dans la boîte, il est marqué écouteur sonore et mode haut-parleur. Il a également la capacité d'avoir le mode sans fil, micro SD, NFC, répondre aux appels en mode haut-parleur ainsi que la possibilité d'écouter la radio FM. Donc, allons-y pour l'unbox. Gardez à l'esprit que je l'ai déjà essayé ces deux semaines, mais maintenant je mets tout dans la boîte comme j'aime toujours faire. Et ainsi pour vous, les amis, vous pouvez voir à quoi s'attendre quand vous l'obtenez dans le courrier. Ce que vous obtenez aussi, une pochette Venax où vous pourriez mettre vos écouteurs. De cette façon, ils ne se gâchent pas quand vous les mettez dans le sac. Une carte de garantie est bienvenue de la part de Venax. Et voici vos écouteurs qu'on va voir par la suite. On a droit aussi à un câble de recharge micro USB et un câble 3,5 mm. Comme vous voyez, la marque Venax est gravée juste là. Comme vous voyez, il est fait de plastique. Oui, c'est fait de plastique. Deux versions sont disponibles, argent et blanc. Alors voici les boutons sur lesquels vous pouvez interagir. Vous avez mode, bouton de pause et de play, le volume en avant et en arrière et le volume en baisse. Vous avez auxiliaire afin de les utiliser si vous ne voulez pas rester en mode sans fil. Vous pouvez l'utiliser en utilisant le câble de 3,5 mm et vous avez le part de chargement Ceci dit ils sont en fait compatibles avec NFC Alors voici une partie des spécifications Haut-parleur chacun est de 3W Capacité de la batterie de 400mAh La version Bluetooth 4.0 Temps de recharge environ 2 heures Et autonomie de la batterie entre 3 et 7 heures en fonction de la façon dont vous l'utilisez réellement on a un ressenti comme quoi le plastique n'est pas vraiment solide mais je trouve qu'il tient correctement il se plie ce qui les rend plus facile à transporter quand vous les gardez dans votre sac mais bien sûr, la principale raison pour laquelle je fais cette vidéo est à cause du mode qu'il y a tellement maintenant je vais aller de l'avant et les tester pour que vous puissiez avoir une idée de comment ça sonne quand vous les tournez Allons-y pour mettre de la musique pour que vous les amis vous pouvez avoir une idée de la façon dont cela fonctionne même si je n'ai pas testé avec le volume à fond donc il faut faire attention avec ces écouteurs quand vous les mettez sur la tête vous pouvez exploser vos oreilles parce que pour moi ça sonne vraiment et sacrément fort. Et nous ne les écoutons pas en mode haut-parleur. Afin d'activer le mode, vous pouvez les retourner. Ça sonne vraiment fort pour un casque qui se transforme en haut-parleur. Il semble vraiment fort. Bien sûr, comme je l'ai dit avant, chaque haut-parleur ou casque est de 3 watts lorsque vous les transformez en mode haut-parleur. et comme on a dit avec le mode on peut changer en FM radio ou si vous avez une carte micro SD croyez le ou non vous pouvez effectivement mettre une carte si vous la mettez vous basculez de la musique du Bluetooth vers la carte SD ou vers FM ainsi de suite alors en gros c'est comme ça que ça fonctionne maintenant gardez à l'esprit que j'ai effectivement joué un peu de jeux vidéo et vous savez la chose qui est bien à propos de ce casque Venax, c'est que vous pouvez aimer vraiment la musique et vous aimez écouter des jeux vidéo ou des films, et parfois vous ne voulez simplement pas les porter sur vos oreilles, vous n'aurez que les retourner et écouter très fort. Et pour moi, vous le savez, en réalité, a du sens. Je pense que c'est en fait une chouette fonctionnalité étonnante. Avec de très beaux coussins blancs également, mais un petit inconvénient, il se tache très rapidement. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi une version couleur noire. Et bien, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste partager avec vous, les amis, mon ressenti pratique sur ce casque Venax, il se transforme en haut-parleur. La raison, comme je l'ai dit, j'ai accepté de faire cette vidéo parce que je les ai trouvés bizarres et que vous pouvez réellement transformer le casque en haut-parleur. Et quand j'ai vérifié, c'était en fait une tendance. Il y a en fait d'autres entreprises essayant de faire la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de me laisser savoir ce que vous en pensez à propos de ces écouteurs. Achèteriez-vous des écouteurs qui se transforment en haut-parleurs Merci encore pour avoir regardé les amis et à très bientôt. Ciao